Bonjour à toutes et à tous. Il est 16h05. Donc, selon l'horaire prévu avec les collègues, je vous propose de démarrer ce webinaire dont le titre est Construction d'un indicateur d'autopositionnement, réalisation de son schéma directeur du numérique. Et donc, on va vous parler d'un dispositif de perception de la maturité de son organisation universitaire pour la production d'un schéma directeur du numérique. Donc, ce qui est notable sur cette première planche, c'est euh, les quatre logos. C'est un travail qu'on vous propose euh, avec euh, l'ADSI, euh, l'AMU, euh, le CIR et euh, l'Association des VP numériques, donc un travail collectif de ces quatre organisations. Euh, je suis David Ronja, je suis responsable du numérique à l'AMU et euh, j'ai l'honneur de vous présenter l'introduction de ce webinaire. Donc, la première, euh, la première chose, quand on, on voudrait d'abord poser... Euh, euh, excusez moi David, oui je ne sais pas si on a lancé l'enregistrement. C'est si. fait. c'est ah, parti. Si. D'accord, excuse-moi. Excuse non, je t'en prie, prie. Donc, le, le premier point, c'est euh, cet après-midi, pour pouvoir discuter d'un schéma de directeur du numérique, c'est de poser un certain nombre d'éléments de définition. Alors, vous en avez quelques-uns à l'écran. Je vais, je vais retenir les principaux pour aller, pour aller au plus vite. C'est... Un schéma directeur du numérique, c'est une déclinaison de la stratégie d'un établissement. C'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps. C'est un dispositif qu'on doit partager et communiquer à tous les niveaux de l'établissement. Ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on va faire dans son établissement et entre certains collègues. Il faut le communiquer. C'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un schéma directeur du numérique qui, une fois qu'il est écrit, va aller servir à caler un bureau. Certains nous en ont parlé dans ces termes. C'est quelque chose qui doit porter la stratégie d'établissement sur tous les plans, que ce soit les informations au niveau du fonctionnel, au niveau de l'organisation d'établissement, les projets, parler de moyens et de compétences. Donc, on dit que le voyage est aussi important que la destination, c'est-à-dire que les travaux que vous allez mener dans le cadre de votre schéma de directeur du numérique sont quasiment aussi importants que le résultat que vous allez obtenir pour avoir une feuille de route de, de votre schéma directeur du numérique. Ce groupe, c'est... un travail qui a commencé en septembre 2021 et qui, vous avez le, le, le nom des, de, de tous les représentants qui sont une partie et là, aujourd'hui, d'autres sont retenus pour, pour, dans leur activité professionnelle. Donc, c'est comme disait tout à l'heure David, et c'est un travail mené tous ensemble pour arriver, en fait, à, à, à, à proposer euh, Bonjour, une Patrick. vision. Euh, vous m'avez laissé un message, Michel Labadie, pour un virement suite à un autre. Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, ton micro Michel. est ah, allumé, pardon. Oui. <rire> Voilà, pardon. Euh, Diapositive suivante, c'est oui, David. Donc, euh... Et donc euh, la présentation va se faire en quatre parties. Pourquoi NSDN Deuxième oui. partie, élément théorique pour la construction d'un outil d'autopositionnement. Troisième, un indicateur de maturité numérique. Et en fait, des critères d'évaluation. L'idée est vraiment de, de pouvoir contribuer globalement à, à, à, à l'avancée sur, sur, sur ce sujet d'un point de vue stratégique. Diapo suivante. Donc, on va commencer à vous présenter un petit peu euh, pourquoi un schéma directeur. Donc, on a posé la définition de ce qu'était un schéma directeur, et puis on va aussi vous expliquer comment on est arrivé au travail collectif qu'on a fait avec euh, les acteurs qui sont euh, présents aujourd'hui pour vous présenter ce, ce travail. Donc, pour aller un peu rapidement, euh, c'est bien une continuité du schéma directeur du numérique, c'est bien la continuité du schéma directeur stratégique de l'établissement. Alors que celui-ci, ce schéma directeur de l'établissement au niveau stratégique, soit écrit, connu, partagé, euh, rédigé, etc. Donc il faut disposer de ce type d'éléments pour, pour pouvoir avancer. Euh, un schéma directeur du numérique, ce n'est pas uniquement le résultat, c'est le cheminement dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc il doit être composé d'une gouvernance, d'une comitologie, euh, il doit être explicite en termes de, de, de fonctionnement. Il doit contenir un catalogue de projets, que ce soit système informatique ou un catalogue de projets numériques. Il peut contenir un observatoire des usages, donc on ne va pas parler que d'informatique, on va aussi parler des pratiques et des usages du numérique. Et puis, il doit permettre d'obtenir un certain nombre d'outils qui vont assurer le suivi de cet ensemble. Les schémas de directeur du numérique, Bertrand va les présenter. Bah, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'imaginer en fait, que, que chaque établissement a sa trajectoire. Donc, Il n'y a pas un schéma directeur du numérique pour une université, un établissement. C'est vraiment un travail qui doit être personnalisé et, et, et qui doit tenir compte de la, la, de la soutenabilité, mais aussi de l'histoire de l'établissement et de, de, de, de voir aussi comment il peut y avoir une évolution de, de, de cet établissement d'un point de vue de stratégie numérique. C'est l'occasion de poser un regard externe aussi sur des sur des pratiques numériques d'une autre direction ou, ou, ou, ou, ou, ou d'une autre façon. Euh, il est polymorphe en fonction de, de, de son cycle de vie. Pourquoi on dit ça C'est qu'en fait, euh, il, est, il, peut, il peut changer, la politique publique peut changer, une direction, une présidence peut, peut changer, ce qui fait qu'il va y avoir euh, des éléments qui vont évoluer au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est statique et qui est, est vraiment… Euh, L'idée, c'est de aussi penser euh, les différentes transitions. Diapo suivante, on va accélérer sur cette partie que vous pouvez relire. On a… Ainsi, sur la partie acteur, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut un porteur politique, un porteur administratif. Et il faut que les membres de l'organisation puissent intervenir à plusieurs niveaux et surtout pouvoir intervenir dans le, dans le rôle d'arbitrage et de priorisation, soit du côté politique, soit délégué à un comité ou une direction. Juste, on va expliquer ici en quelques, en quelques instants comment euh, on a obtenu ce cheminement. Euh, du côté de l'AMU, on a eu ponctuellement des, des sollicitations pour euh, travailler ou aider des collègues d'établissement sur leur schéma directeur du numérique ou réfléchir sur comment ils allaient pouvoir le lancer, de savoir s'ils avaient besoin de prendre des prestataires pour le faire, s'ils étaient suffisamment avancés pour pouvoir euh, faire cette, euh, cette opération. Donc, On va citer, euh, bah, j'ai entendu tout à l'heure euh, Michel, donc on, a, on a travaillé avec l'IRD sur euh, son schéma directeur du numérique, on a travaillé aussi avec l'UPEC. Ici présente, Bertrand va présenter par la partie pour la partie formation. aussi. Bertrand. Oui, remonté, on a un module qui s'appelle stratégie et, et, et schéma directeur numérique qu'on fait avec avec le Xir le et la DSI à lih 2 ef pour accompagner les les les DSI. Et effectivement, on avait de, beaucoup de questions sur comment construire un schéma directeur numérique, qu'est-ce que c'est la feuille de route, le catalogue de projets, quelle gouvernance, quelle comitologie. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être la diapo suivante, plusieurs peut-être un, un, un, une sorte d'alotissement de, de, de, du niveau de Accompagnement et qui n'était pas forcément clair. Et l'outil qu'on vous propose aujourd'hui est vraiment l'idée de, de, de, de, de se positionner sur l'auto-évaluation et de, de prendre le recul sur ses propres pratiques et de savoir si on a besoin d'aide à la stratégie numérique ou est-ce qu'on a besoin du management de la réalisation du SDN, est-ce qu'on a besoin d'un coup de main pour la rédaction du schéma directeur du numérique. Ou de l'aide à la rédaction du catalogue de projets Est-ce qu'on a besoin d'animer des comités de projets parce que finalement, on va embarquer des directions et on sait peut-être pas forcément le faire venant de la DSI Et tout ça, en fait, constitue la démarche SDN et, et, et, et les interrogations que l'on que, que a appuyées. Il y a aussi une partie théorique, diapo suivante, s'il te plaît, David. Donc euh, qui qui qui qui euh, que que j'ai j'ai j'ai porté dans, dans, dans le cadre de, de mes travaux. Donc euh, on a un système qui est, est hérité de, euh, de du management de la fonction publique euh, avec avec euh, euh, des des un système d'organisation de de de rôle d'organisation. Donc qui a été démontré euh, au, au niveau des hôpitaux pour trouver une une, une logique de performance organisationnelle. Et l'idée c'est c'était de s'appuyer sur ces travaux ou comprendre sur ce schéma, donc c'est le fonctionnalisme par Je vais faire très très vite, je ne veux pas vous endormir. Et donc de faire très très vite sur vous avez les missions, vous avez quatre blocs l'adaptation, l'atteinte des buts, le maintien des valeurs, les climat et les productions. Et autour, on a dans une logique systémique parce qu'on est dans la systémique, on est dans l'holistique, on n'est pas dans l'analytique. Il faut arriver à tirer sur quelque chose pour arriver à faire avancer l'organisation. Et en fait, en tirant par exemple sur l'atteinte des buts, on va, va peut-être. Déstabiliser l'adaptation ou la production, ou euh, si jamais on demande trop de production sans, donne, sans donner de but, on va avoir le maintien des, des valeurs des climats organisationnels qui peut, qui peut bouger. Donc, vous voyez ce schéma un peu comme quelque chose qui bouge, qui est instable, en équilibre instable, et comme s'il si y avait en fait des tensions représentées par ces flèches qui essayent de maintenir un équilibre, quelque chose d'assez statique. Ça, c'est pour les hôpitaux. Ça a été produit en 99. quand j'ai produit dans le cadre de mes travaux euh, quelque chose qui m'a servi pour les entretiens sur le terrain. C'est un sujet de question autour euh, de, de, de ce modèle. Et ce sont des questions que l'on se pose tous. C'est euh, quelle gouvernance pour la politique numérique Quel budget consacré au volet numérique Quelle création de valeur pour l'établissement Donc là, donc, typiquement, on est sur une tension entre l'adaptation et le maintien des, des valeurs et des climats organisationnels. Quelle pertinence du numérique dans l'émission Donc ça, c'est l'alignement tactique entre l'atteinte des buts et les productions. Donc une série de questions que je vous laisse regarder après peut-être le webinaire, mais qui du coup donne du sens à au à, à, pourquoi de la stratégie dans un établissement d'enseignement supérieur et d'une stratégie numérique pour appuyer la, la, la, la stratégie sur ce groupe de questions, diapos suivante, s'il vous plaît, en fait, on a travaillé dans ce groupe en essayant de simplifier ce graphique et en essayant de trouver euh, des, des domaines et des domaines qui seraient totalement observables. Et ces domaines sont euh, pour euh, la partie observation de l'interne et de l'externe, la partie environnement et contexte, pour la partie euh, atteinte stratégique, mission, alignement législatif, le tactique, tout ce qui est budget, etc., alignement locatif, toute la partie politique, une partie qui est euh... Euh, globalement sur la capacité à faire c'est vrai que on peut être tenté de faire la même chose que son petit que, que son voisin que son établissement voisin mais on n'a peut-être pas l'histoire on n'a peut-être pas les compétences donc cette capacité à faire un alignement entre les moyens les fins et puis la, les, les budgets associés on, on l'a regroupé dans capacité à faire enfin globalement l'organisation et pour ne pas oublier l'urbanisation qui cimente un peu et qui qui qui qui permet justement de stabiliser tout ça euh, comme cinquième élément d'analyse au-delà de ces éléments, on a donc pensé qu'il y avait la possibilité d'avoir des indicateurs de maturité sur ces cinq domaines que Emmanuel va nous présenter. Je remets mon micro. Euh, oui, donc je suis Emmanuel Vivier. Donc, euh, je suis euh, présidente du CIR et aussi DSI de l'Université de, de Picardie-Jules-Verne. Donc je vais vous présenter justement la démarche globale. Euh, qu'on a adopté pour, pour construire cette, cet outil d'auto-évaluation. Donc, comme vous l'a expliqué Bertrand, donc il y a toute une partie théorique, mais à côté de ça, donc, il y a tout un volet mis en pratique du, du schéma du, du numérique dans lequel il va falloir réfléchir sur la façon de piloter justement ce schéma du numérique. Euh, il va falloir aussi le faire vivre, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, produire un schéma et puis le, le mettre sur une étagère, euh, ça n'apportera pas grand-chose à l'établissement. Il va falloir rendre compte aussi de, de l'évolution de, de, de ce schéma. Et puis enfin, il va falloir communiquer autour de cette démarche, et c'est vraiment un élément qui, qui nous semble très important. Donc, on a, on a produit une, une première version de, de l'outil d'évaluation en, en juin 2022. Euh, il y a eu communication de cette version euh, par le biais de la collection numérique. Et donc, dans le support, vous trouverez le lien pour euh, retrouver le, le PDF euh, complet de cette, euh, de cette version. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, euh, comme on vous l'a déjà un petit peu expliqué, donc la logique générale de, de construction de cet outil d'auto-positionnement, c'était enfin, s'articuler autour de, de cinq grands domaines. Euh, donc, le premier domaine, c'est l'environnement et, le, et le contexte dans lequel se trouve l'établissement. Et donc, ça, c'est un, un premier élément de, de diagnostic. Euh, le deuxième élément, ça va être euh, des, des aspects plus politiques, c'est-à-dire, euh, voilà, qu'est-ce qu qui va conduire euh, à la démarche de schéma du numérique. Euh, le troisième élément, ce sont les capacités à faire, donc quelles sont les, les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Le quatrième élément, euh, c'est euh, la partie organisationnelle, et enfin, donc, euh, comme le disait Bertrand euh, tout à l'heure, pour cimenter le tout, donc, euh, il y a aussi une partie euh, urbanisation. Diapo suivante. Voilà, donc pour chacun de ces cinq éléments, donc, le, la démarche a été la suivante. Donc on a essayé de décrire euh, une situation de maturité numérique optimale sur le critère donc avec différentes, euh, différentes affirmations qui vont permettre à l'établissement de se positionner. Ensuite, on a décrit euh, une situation de maturité numérique euh, minimale. Donc là, c'est vraiment euh, le, le, le prérequis, en fait qui va permettre de se lancer dans la démarche. Donc, si on n'est pas à ce niveau de maturité minimale, ça va être, ça va être compliqué de lancer, de lancer une démarche de schéma du numérique. Et ensuite, le principe, c'est que pour ces, sur ces différents degrés de maturité, l'établissement va s'auto-évaluer et va donc s'attribuer une note qui va aller de 0 à 5. Et donc, à partir de tout ça, l'établissement va pouvoir vérifier s'il dispose de la, du niveau de maturité suffisant pour se lancer dans la, dans la démarche de schéma du numérique. Voilà, donc dans cette partie, nous allons rentrer dans le, dans le détail de, des, cinq, des cinq éléments que je viens de vous citer. Et nous allons commencer par par la première, la première partie euh, qui concerne l'environnement et le contexte. J'ai travaillé sur cette partie avec euh, Guillaume Bourlet, donc de l'association euh, des Vpnum. Je vais lui laisser la parole sur cette première diapositive. Merci, merci Emmanuel. Euh, oui, effectivement, je, quand j'ai commencé à travailler euh, sur ce sujet avec, euh, avec la MU. Euh, J'étais euh, vice-président numérique. Euh, je l'ai été jusque, jusque peu et depuis le 1er octobre, je suis euh, retraité. Euh, donc, on avait commencé à travailler sur ce sujet avec la MU quand euh, moi-même, pour en tant que VP numérique, j'essayais de, de porter euh, une. une une démarche comme ça de schéma directeur du numérique. Euh, et donc, euh, après, euh, on, on a continué à travers euh, l'assemblée des, des VPNU. Euh, donc, comme l'a dit Emmanuel, euh, on va décliner dans les diapos qui suivent euh, le, le, le, le diagnostic de maturité minimale et de maturité maximale dans chacun des, des cinq contextes. Et moi, ce que je vous présente ici, c'est euh, sur le, le, le, premier, euh, le premier élément, donc, les éléments d'environnement et de contexte. Quel, quel, est le, quel est le descriptif de la maturité numérique minimale Et puis euh, Emmanuel vous parlera après de, de, du, de la maturité maximale. Donc euh, comme elle l'a dit, est, on est bien dans des prérequis, c'est-à-dire que là vous avez trois, trois items qui sont devant vos yeux. Et si euh, et si ces trois items là ne sont pas réunis, ça va être difficile de démarrer. Donc on, on, comme le disait Emmanuel, c'est vraiment un prérequis quoi. Donc, ce qu'on a identifié, c'est que euh, l'établissement ne doit pas être dans un projet de restructuration en cours type passage en commun, fusion euh, ou, euh, ou, diss ou dissolution de la fusion, restructuration interne importante. Euh, S'il y a un projet restructurant euh, de, de, de cette sorte, ça va être compliqué de, de mener un schéma directeur du numérique à, à l'échelle de l'entité elle-même. Euh, il y a une condition qui est vraiment très favorable, c'est que l'équipe présidentielle soit en début de mandat. Donc ça, c'est bien, bien quelque chose qu'on qu essaye de mener dès, dès qu'on démarre. Quoi. Voilà. Et puis, évidemment, des moyens financiers, des ressources nécessaires affectées au, au projet de schéma directeur du, du numérique. Si, si on n'a pas décidé... Euh, d'affecter comme ça des ressources suffisantes à l'élaboration du schéma directeur, euh, on voit bien qu'on qu n'y qu arrive pas. Et euh, et on a bien vu euh, dans de nombreux cas que on n'a pas les ressources, on n'a toujours pas toujours les ressources nécessaires en interne. Et donc là, euh, on, on s'autorise à aller voir des, des cabinets de conseil, euh, soit qui ont déjà travaillé sur ces thématiques de schéma de, de directeur, soit qui, sont, euh, euh, qui, qui peuvent être des, des, des conseils euh, intéressants sur des stratégies d'intelligence collective, etc. Diapo voilà. suivante. Euh, sur la partie RH, euh, oui, peut-être sur la diapo précédente, juste pour compléter ce que vient de dire euh, Guillaume. C'est qu'au euh, niveau des RH, donc si, si on n'a pas forcément les moyens euh, suffisants, donc comme l'a dit Guillaume, on peut faire appel à un cabinet de conseil. Bon, on peut aussi euh, partager des expériences. Ce qu'on avait identifié, c'était aussi euh, prendre éventuellement un étudiant en apprentissage. Euh, pour nous aider dans le dans la conduite de, de cette démarche de sdn et puis sur sur la partie euh, recueil de besoins euh, on avait identifié aussi la possibilité de mettre en place des enquêtes en ligne voilà c'était juste pour pour compléter ce que venait de dire guillaume et pour donner aussi des pistes de, de solutions alors donc euh, dans cette deuxième diapositive, euh, moi je vais revenir sur, euh, sur la maturité numérique optimale. Donc euh, on, on va considérer qu'on est euh, qu'on est dans un contexte assez favorable si euh, l'équipe euh, élargie qui va travailler sur, euh, sur le, le SDN, donc qui comprend la présidence. Euh, DGS DSI euh, a bien conscience des enjeux qui sont liés euh, à l'ère du numérique, donc notamment euh, toutes les problématiques autour de la donnée, de l'intelligence artificielle, de la sécurité des systèmes d'information, de la nécessité de d'accompagner de, les usagers, etc. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point euh, concerne la, la connaissance de l'écosystème interne et externe de l'établissement. Donc, euh, il est vraiment important que, que cet écosystème soit bien connu, euh, voire dans l'idéal cartographié. Hein. Donc, il faut, il faut que l'établissement euh, voilà, connaisse ses alliances, euh, les, projets, euh, les projets structurants en cours, euh, fin, les, pro, les, les financements obtenus, les projets de recherche, etc. Euh, au niveau du troisième point, euh, encore un point qui est très important, bien entendu, c'est qu'il bah, faut que les acteurs euh, soient en capacité de pouvoir dégager du temps et euh, que les acteurs choisis soient vraiment représentatifs, euh, à la fois euh, du côté de la gouvernance, mais aussi euh, du côté de la DSI. puisqu'il va y avoir des moments dans, dans la démarche où il va falloir euh, prendre des décisions, prioriser des actions, et donc, si on n'est pas, euh, si pas en capacité de pouvoir mobiliser les acteurs, ça va être quelque chose de très compliqué. Quatrième point, donc là, plus côté euh, maîtrise d'œuvre. Donc, il faut que, euh, bien évidemment, euh, la DSI prévoit du temps pour travailler sur ce projet, puisqu'il euh, va y avoir euh, des besoins, euh, notamment sur la cartographie du système d'information. Donc, on on y reviendra tout à l'heure sur la partie urbanisation, mais on va aussi solliciter euh, la DSI euh, pour travailler sur l'estimation euh, de la complexité et des charges de travail qui vont être liées à la mise en œuvre euh, des projets envisagés dans le cadre du SDN. Euh, donc, ce travail de la DSI sera vraiment nécessaire pour faciliter l'arbitrage par la gouvernance, comme je viens de le dire. Et puis alors là, le top du top euh, en matière de maturité, euh, c'est d'avoir déjà mené euh, au préalable une démarche de construction d'un SDN, puisque là forcément il y aura un niveau de maturité qui sera déjà euh, optimal. Euh, donc, euh, ben, au niveau des pistes de solutions, je crois que Guillaume l'a déjà évoqué tout à l'heure sur euh, sur la maturité, enfin euh, euh, sur la conscience des enjeux liés au numérique. Là, on peut on peut avoir recours à des ateliers d'intelligence collective ou alors euh, à de la formation pour, euh, pour la DSI. Donc là, ça va être par le biais de cabinets de conseil ou d'organismes de formation. Et donc, au niveau de l'écosystème, hein, le, le point 2, euh, donc là il y, a un, il y a un travail de recensement des briques de l'écosystème qui vont interagir avec le système d'information. Et donc là, on aura besoin de cartographie, euh, de voilà d'intervention de, de, de, de services centraux, des composantes, enfin de, de tous les acteurs qui vont, euh, qui vont graviter autour de ce projet. Voilà, pour la partie environnement et contexte. Merci Emmanuel, donc pour la partie environnement et contexte, pour la partie politique. Oui, bonjour. Donc Yannick Graton, je vais faire à double voix avec Christophe Turbou. Christophe, je te laisse peut-être te présenter. On avait travaillé donc sur cette politique et stratégie. Oui, pardon, j'étais je... en train de chercher le, le, le bouton pour ouvrir le micro. Euh... <rire> donc, je suis Christophe Turbou, je suis membre du CA de la DSI et euh, DSI de l'Université de Caen, Normandie. Merci. Donc, euh, moi, je suis DSI adjoint à Nantes Université et euh, en charge du pilotage du portefeuille de, de projet, donc PMO. Euh, et on est en train de d'élaborer notre troisième tour du SDN. Euh, donc, sur cette partie euh, politique et stratégie, effectivement, euh, euh, avant d'écrire euh, le schéma le, le directeur, mais on part de, de la stratégie et la, la politique de, de l'établissement. Donc... Euh, c'est vraiment le point d'entrée et euh, c'est décliné dans toutes les sphères, Alors, euh, au plus haut de, de la gouvernance, euh, notamment, et mais aussi dans, dans les différents métiers, la recherche, le scientifique, la pédagogie et dans les métiers, les pilotages. Euh, sur le niveau minimal euh, donc, euh, on va retrouver un certain nombre d'éléments de, de, on a retrouvés dans le, dans le premier item. Mais globalement, il y a, il y a déjà euh, des axes clés qui ont été formulés, donc euh, soit par euh, l'équipe présidentielle et ou par euh, une intention de la gouvernance euh, DG ou VPNUM. Euh, si on a, euh, on a aussi une partie prenante des, des métiers. Hein, ça, c'est pour nous, c'est très important euh, pour la stratégie ainsi que la DSI. La retrouver, la DSI est forcément un, un acteur primordial dans, dans cette élaboration au euh, niveau euh, stratégie. Euh, on a aussi, nous, on pense qu'on euh, a aussi un cadre budgétaire et RH, effectivement, pour définir, euh, pour accompagner après le, le schéma directeur. Donc, c'est important aussi qu'on ait les moyens après de décliner cette stratégie. Euh, bien évidemment, on a un niveau beaucoup plus faible où là, il y a, il y a pratiquement rien. On n'a pas de stratégie de l'établissement, on a des, des contextes aussi changeants, effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, avec des, des, des contextes organisationnels qui sont euh, euh, non connus et euh, aussi, et ça c'est important, euh, des fois, d'un SDN qui s'élabore euh, pour la première fois. Moi, je vois toute la différence entre 2015, nous, pour le premier schéma et aujourd'hui pour le, le troisième tour. Et puis, euh, si on veut aller plus loin que ce niveau minimal, de, donc un niveau un peu supérieur, on a aussi, une, euh, en amont d'avoir de, de, recueilli toutes ces stratégies, euh, des, des démarches d'évaluation, de paragonage, notamment au niveau national ESR, euh, sur, euh, bah, sur des états de l'art dans des domaines un peu spécifiques, mais qui sont liés à, à, à la stratégie de, de l'établissement, qui nous aident justement à définir, à... à notre notre SDM. Je, vous pouvez passer à la suite. Voilà, je laisse Christophe compléter. Tout à fait, merci Yannick. Donc après, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, quels étaient les contextes dans lesquels on pouvait juger que l'établissement était déjà prêt à assumer lui-même entre guillemets son schéma directeur du numérique. Euh, bah, c'est déjà si la stratégie de l'établissement est bien est bien définie, et claire, donc sur tous les points, donc ce Qu'a déjà un peu, dit, euh, un peu dit Yannick avant, euh, et, et surtout euh, euh, si globalement on, on, on a déjà mis en place tout un tas de sujets, d'informations, ce n'est pas le premier, euh, du coup si ce n'est pas le premier, avec tous les contextes qu'on a déjà dit avant, on pense qu'on est capable de façon assez... Euh, naturel entre guillemets euh, de, de pouvoir continuer à faire un schéma directeur directement au sein de l'établissement après il faut prendre un certain nombre de commandes de, de, de sécurité entre guillemets c'est-à-dire qu'une fois qu'on va commencer à faire ce, ce, ce fameux schéma directeur euh, il faut communiquer sur ce schéma directeur il faut faire des revues du schéma directeur régulièrement il faut avoir euh, des, euh, des outils pour communiquer pour le gérer euh, il faut qu'il soit porté politiquement donc en fait si on a tous ces cadres là euh, il n'y a aucune raison que l'établissement ne soit pas un petit peu autonome pour aller mettre en place son schéma directeur Bien entendu, si on n'a pas ces schémas-là, c'est là, ben là qu'on va tomber euh, dans des difficultés ou des besoins. Euh, comme disait Yannick tout à l'heure, euh, quand on est vraiment dans un environnement changeant, euh, il peut être assez pratique d'aller faire appel à une, euh, une société extérieure euh, pour avoir justement euh, un, un point de vue externe et, et éviter des biais qui seraient portés par les personnes, euh, si je prends l'exemple d'un EPE par exemple, par les personnes d'un EPE qui pourraient orienter. Euh, un certain nombre de choix qui ne seraient pas forcément portés par tous les membres. Voilà. Donc l'idée est vraiment d'aller euh, prendre du recul et euh, ensuite, une fois qu'on essaie de le faire, bah vraiment essayer de le faire vivre. Euh, donc on parle là de comitologie hein, sur le, le niveau optimal euh, de suivi. Alors après, ce n'est pas parce qu'on a mis en place ces outils-là qu'on n'a pas des, des, comment, des, des choses trappes et qu'on ne peut pas avoir euh, des points qui vont, qui vont poser problème. Le, point le, plus, donc le dernier point, 8 et plus, c'est effectivement quand on a vraiment une lettre de cadrage qui a déjà été faite par l'établissement ou le nouvel établissement et que tout le monde est vraiment d'accord. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la partie optimum, on sait faire, on a mis tout, toutes les, les chances de notre côté, on a déjà les outils, on est équipé. Il n'y a pas de raison de ne pas, de pas faire nous-mêmes un, un schéma directeur. Voilà. Yannick, tu veux compléter ou je pense qu'on a... Non, mais on va peut-être donner à voir, justement, voilà. parce que, euh, comme je l'indiquais, on est au, au troisième tour du, du schéma directeur, nous, sur Nantes Université. Et donc, euh, bah, j'ai... Je me suis auto-évalué, diagnostiqué. On, on s'est auto-évalué parce qu'on l'a fait à plusieurs. Euh, il faut le faire à plusieurs d'ailleurs. Hein. C'est n'est pas que le PMO, c'est pas que le VP, c'est pas. C'est un, un travail de, de, de visibilité, justement, de prendre cet outil-là pour le faire à, à plusieurs. Ici, donc j'illustre je, je, en fait notre, notre propos euh, par rapport à la stratégie. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de, de, de, de lister nos nos points faibles et points forts, mais c'est plutôt les actions. Tout à l'heure, Emmanuel disait, ben voilà, on, on prend quelque chose et qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît intéressant, euh, c'est d'avoir quelque chose sur étagère. Aujourd'hui, on ne prend pas toutes les choses. Euh, Bertrand l'a dit tout à l'heure, on va essayer de mesurer. Ben là, on est bon, donc euh, pas la peine, on, on, on, va, on va savoir faire. Et puis, dans d'autres domaines, on, on, on a besoin d'outils ou d'accompagnement. Là, je donne juste deux exemples d'actions. Euh, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'outils du pilotage de portefeuille de projet et c'est vraiment problématique pour mesurer euh, entre ce qu'on avait dit la stratégie et ce qu'on va faire donc on va là on va soutiller euh, avec un, un outil de autour de, de du, du pilotage de portefeuille euh, et puis la, la deuxième chose c'est aller euh, recueillir la stratégie des, des métiers hein, la déclinaison d'un certain nombre de choses et euh, on a mis en place nous euh, en de, de, depuis 2018 2019, ce qu'on appelle des comités métiers, enfin, ils existaient, mais on l'a étendu. Et là, on va renforcer, donc, les comités métiers, c'est des dialogues entre les métiers et euh, la DSI, hein, on se, mensuellement, pour justement avoir ces, ces demandes d'arbitrage, etc., mais aussi pour recueillir les besoins. Et c'est important. De, euh, de donc de, on va on va re, re bien définir tout ça pour qu'on dise que c'est ces, ces actions de dialogue qui nous définissent en fait euh, notre feuille de route ensuite et voilà donc voilà juste pour illustrer euh, bon je pense que Christophe peut-être sur quand si tu as des, des, des oui. choses à dire nous aussi, on, a, on, on en a eu un qui a, été fait, qui a été fait par un prestataire externe en 2012. On a fait nous-mêmes en 2016. Euh, il y a des choses qu'on fait bien il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Donc, c'est intéressant d'avoir fait le, le travail parce qu'on voit les points sur lesquels il faudrait qu'on qu s'améliore. Euh, la difficulté, moi, je trouve, c'est réellement euh, de, de, de faire un suivi. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez régulier. Euh, alors, avec la direction OU, euh, la structure qui a été mise en place. Alors quand on n'a pas euh, des fois euh, une structure de pilotage et euh, euh, une direction euh, qui peuvent aller dans des fois euh, des choix différents. Voilà. Donc faut faire attention euh, à bien intégrer dans les structures de pilotage les bonnes personnes. Donc en gros toute la direction, il faut vraiment que la direction soit présente dans la structure de pilotage. C'est obligatoire. Et quand on dit la direction, c'est jusqu'au niveau minimum DGS de façon à ce qu'on ait quelque chose d'homogène. Euh, et qu'on n'ait pas euh, euh, une vision euh, plus politique, entre guillemets, qui viendrait interférer sur des priorités euh, qui euh, bah, sont obligatoires à prendre à, à certains moments. Voilà. Euh, moi, je sais que j'ai deux équipes différentes là, euh, depuis, euh, depuis euh, les, les, les deux schémas directeurs. Et autant la construction n'a pas posé de problème les, les deux fois, hein, avec les discussions métiers, euh, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Autant euh, cette partie, euh, en, en termes d'illustration, euh, priorisation politique, est, est, est toujours assez complexe, je trouve, à, à, à gérer. Voilà, on peut avoir des, des fois des, des points de vue différents. Euh, mmh. Le dernier point derrière qui euh, de façon un peu globale est difficile à gérer et j'en finirai là, c'est vraiment la partie euh, identification du, du, de, de, des, des, des moyens euh, humains et de la disponibilité des moyens humains. Voilà. C'est ça le plus compliqué en fait. Merci à vous deux. C'est l'occasion de, de transférer et de, de prévenir vers la, la capacité à faire. De prévenir aussi mes collègues qui vont présenter les indicateurs 3, 4 et 5 qu'on glisse légèrement dans le temps. Donc, il va falloir penser à faire un peu moins de ce qu'on avait prévu de 10 minutes pour pouvoir respecter le temps des questions. Le temps des questions qui peut être euh, gagné en temps en le posant directement sur le chat. Je vous y invite à le faire et puis on, on vous offrira la parole en suivant. Alors, pour la capacité à faire, qui prend le oui. relais oui, c'est moi. Merci. Donc, pour la capacité à faire, effectivement, le, le travail a été également ré réalisé par deux personnes. Donc, la première, c'est Daniel Bourillon, qui malheureusement n'a pas, pas pu être là avec nous, mais qui a participé de manière très appuyée à ce projet-là. Donc, il travaille à l'Université d'Angers. Il est conservateur en chef des bibliothèques, mais il est également et surtout euh, CDO et responsable du service de transformation numérique de la DDN de l'Université d'Angers. Et donc, il a plus particulièrement suivi la, justement la, la rédaction avec un cabinet extérieur et ensuite le suivi du schéma directeur de notre université. Donc, il est tout à fait euh, au fait de, de, cette, de ces points-là. La deuxième personne, donc, c'est moi-même. Donc, euh, je suis Pierre Solu. Donc, euh, je suis... Euh, directeur du numérique également à l'Université d'Angers et je suis également vice-président du CIR. Donc, si on rentre dans la partie 3 donc des capacités à faire, on va suivre le même schéma que sur les autres, c'est-à-dire on va d'abord décrire la situation d'une maturité numérique optimale. Donc là, on revient un petit peu sur les, les points qui ont déjà été annoncés, mais c'est clair que c'est des, des aspects très importants. Il est important effectivement... Que les équipes numériques soient en nombre suffisant et qui dit nombre suffisant dit effectivement être capable de, de se mobiliser sur ces projets-là autour du schéma directeur du numérique sans mettre en péril le fonctionnement actuel. Donc, ça, ça nécessite effectivement des, des moyens supplémentaires. Deuxièmement, il est important également que ces équipes numériques soient compétentes sur ce domaine particulier. De manière à pouvoir effectivement piloter cette partie-là et être crédible sur ces aspects-là. Donc, parfois, ça va nécessiter effectivement des formations en amont pour être mis en place. Ensuite, le troisième point il est important que la DSI dispose d'outils. Euh, d'évaluation et de programmation et de planification des projets. Ça a déjà été dit, donc un outil de, de gestion de portefeuille de projet de manière à pouvoir suivre l'ensemble de des briques de ce projet avec un suivi, euh, j'allais dire quasiment au jour le jour et pouvoir identifier donc, les points de blocage, les ralentissements, les raisons de manière à, à pouvoir euh, s'assurer que, que l'ensemble de ces projets euh, suivent leur cours et respectent les, les calendriers qui, qui, sont, euh, qui sont prévus. Et la, la partie complémentaire, donc euh, c'est la partie budgétaire. Il est clair que, euh, comme ça a déjà été dit par plusieurs euh, personnes, euh, la partie accompagnement budgétaire de ce schéma directeur du numérique, elle doit être clairement identifiée. Et dans le cas optimal, il faut qu'elle puisse être abondée au fur et à mesure de la réalisation de ces projets, de manière à ce que s'il y a effectivement des surprises, des aléas, des rebondissements négatifs, on puisse abonder le budget dédié à ce, projet, à ce schéma directeur du numérique de manière à pouvoir franchir l'étape et ne pas être bloqué. Donc, au niveau de l'équipe, il faut, comme on l'a dit, qu'elle soit expérimentée. Donc, assez souvent, on va effectivement s'appuyer sur des, des agents qui sont déjà présents, qui connaissent effectivement l'ensemble de l'établissement et qui puissent effectivement, par rapport à la vision stratégique qui, qui va être portée par la gouvernance, suivre ce, ce projet-là mais en respectant effectivement la réalité du terrain et les aspects pragmatiques, parce que effectivement parfois, on a des gouvernances qui euh, fixent des enjeux euh, qui sont effectivement louables, mais qui, euh, quand on les rapproche de la réalité du terrain, vont être difficiles à, à, à mettre en œuvre. Donc, c'est important effectivement que l'équipe qui porte ce projet SDN soit assez expérimentée et soit assez... Euh, euh, implanter, j'allais dire, dans, dans l'établissement pour pouvoir euh, porter parfois ces mauvaises nouvelles sur le fait qu'on ne puisse pas atteindre la, la totalité des, des objectifs. Ensuite, euh, il y a toute la partie euh, accompagnement du changement. Donc là, c'est une partie extrêmement importante, comme sur l'ensemble des projets, mais là, compte tenu du nombre de projets, ça va être important. Et donc, du coup, dans la rédaction et ensuite dans le suivi du schéma directeur du numérique, il faudra effectivement, projet par projet, tenir compte de la capacité de l'établissement à absorber l'ensemble de ces changements de manière à pouvoir effectivement les cadencer les organiser euh, pour coller le mieux possible euh, à, à ce qu'on cherche à atteindre ensuite euh, on l'a déjà dit également donc il va falloir s'appuyer sur les, les équipes et les directions métiers et donc là effectivement c'est très important que les directions métiers soient impliquées dès le début et euh, mettre à disposition de, de ce schéma directeur du numérique les euh, moyens humains nécessaires pour porter ce projet parce qu'un schéma directeur du numérique, comme un projet classique, ne peut pas se faire sans un appui fort et sans un portage fort des directions métiers concernées. Ensuite, donc, on a besoin également d'un suivi de portefeuille de projet, donc, ça, ça a déjà été dit, mais euh, qui dit portefeuille de projet dit également donc, euh, des gens qui soient formés et qui suivent au plus près le, euh, la complétion des données sur ce portefeuille de manière à pouvoir détecter euh, le moindre souci très, très rapidement. Euh, un point important aussi, c'est la, toute la partie recueil des, des besoins. Donc, euh, au moment de l'élaboration du schéma directeur du numérique, il va falloir effectivement qu'on s'appuie sur des outils de recueil des besoins qui soient les plus fins et les plus précis possibles, de manière, donc via des entretiens, des enquêtes, enfin, il y a différents outils qui sont possibles, de manière à ce qu'on puisse effectivement bien coller à la réalité et répondre aux mesures. Donc, ça, c'est le descriptif de la maturité numérique optimale. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, de la même manière que sur les autres parties, on, on décrit la maturité numérique minimale. Donc, dans ce cas-là, effectivement, euh, la maturité numérique minimale, ça va être au moins en deux parties. Donc, la première partie, effectivement, ça concerne toute la partie euh, capacité en, en ressources humaines. Donc là, effectivement, si les, les ressources humaines côté DSI et côté direction métier ne sont pas en niveau. Euh, Optimal, il va falloir effectivement qu'on puisse tenir compte de ces aspects-là pour dimensionner le nombre de projets et les ambitions du schéma directeur et être raisonnable dans la mise en place de, de, la, de la rédaction de ce schéma directeur de manière à, à être conforme à la réalité. Le deuxième point sur la maturité numérique minimale, c'est la partie budget. Donc ça, effectivement, c'est indispensable. Et dans ce cas-là, si on n'a pas un budget qui est, euh, donc, qui, qui est conséquent, qui est dédié et euh, qui puisse être abondé en cas de mauvaise surprise, il, le minimum nécessaire, c'est que ce budget, au moins, il soit fixe dans le temps. Et euh, tout à l'heure, on le disait, un schéma directeur... Euh, ça peut s'étaler sur deux gouvernances. Donc, il est important, effectivement, que même si la gouvernance change, le budget puisse être stable et sécurisé euh, tout au long de ce schéma directeur. On peut passer rapidement à la diapositive suivante. Euh, comme on l'a dit, euh, le projet euh, d'un schéma directeur, c'est vraiment un projet. En la, la seule différence, c'est que c'est un projet qui est extrêmement complexe. Et qui est extrêmement important. On peut appeler ça un métaprojet. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, euh, il est important que les moyens spécifiques qui lui sont dédiés soient clairement identifiés et, et compétents. Donc, on, on ne le répétera jamais assez. Donc, des équipes qui soient mobilisables sur ces besoins de schéma directeur sans mettre en péril le, le MCO, donc euh, le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des, des autres briques du SI et le budget donc, qui puisse être modulé à la hausse quand c'est nécessaire. Euh, au niveau donc, de la maturité, j'accélère un petit peu pour ne pas trop déborder sur le temps imparti. Donc, si je reviens sur la maturité minimale, on l'a dit, hein, ce qui est important, effectivement, c'est de rappeler que si les ressources humaines qui sont mobilisables ne sont pas euh, extrêmement importantes, il est important effectivement de bien caler le schéma directeur euh, du numérique sur cette contrainte-là et euh, donc de pouvoir euh, être raisonnable dans les ambitions euh, de, de la DSI mais également de la gouvernance euh, pour les, leur faire entendre qu'on euh, on pourrait avoir des difficultés si le schéma directeur est trop ambitieux parce qu'il est clair que euh, si les, le schéma directeur est trop ambitieux, on risque effectivement euh, d'avoir une surcharge de travail sur les équipes, côté DSI et côté métier, et ça peut euh, euh, entraîner euh, une surchauffe, voire un épuisement, et dans ce cas-là, effectivement, ça peut euh, avoir un schéma directeur euh, du numérique qui va être mal perçu par les usagers, mal perçu par la gouvernance et, et mener à, à un succès mitigé, voire un échec. Voilà, j'en ai terminé sur cette diapositive, on peut passer au point suivant. Il y a l'organisation et nous offrons la parole à Marie-Ange et Romuald, c'est ça Oui, bonjour. Donc, Je suis Marie-Ange Riteau. Je suis désolée, pourtant j'ai mis de la lumière, mais c'est bien sûr On est en Bourgogne, c'est peut-être ça. Donc, je suis Marie-Ange Riteau, je suis, là, je suis au CIR, la trésorière du CIR. Et je suis responsable de la, du numérique à l'Université de Bourgogne. Donc, on a travaillé sur cette partie euh, organisation avec Romuald. Donc, on va vous la présenter euh, ensemble. Donc, je vais aller assez vite. L'organisation, évidemment, elle est très, très importante pour la rédaction du SDN. Euh, Ce n'est pas compliqué, hein, cette partie organisationnelle, elle n'est vraiment pas euh, difficile, mais il faut vraiment être très organisé, être très rigoureux parce qu'il va y avoir une masse d'informations, de réunions à organiser et de travail à effectuer qui est assez lourd. Donc, évidemment, il vous faut une équipe dédiée et que vous puissiez compter sur ces personnes-là. Comme l'a dit tout à l'heure, Emmanuel, on peut embaucher, recruter un apprenti. Moi, je recrute généralement une personne qui va être, je dirais, la cheville ouvrière pour organiser toutes ces réunions, concaténer tout, tous les documents. Donc, il vous faut une équipe dédiée. Il faut... Euh, pouvoir euh, maîtriser votre portefeuille de projet. Je crois que c'est le plus gros du, enfin c'est un gros morceau euh, du travail. À un moment, SDN c'est 50% partie rédactionnelle et plus de 50% le portefeuille de projet. Euh, le porteur du SDN qui va être désigné euh, devra pouvoir travailler vite, donc il, il faut pouvoir accéder rapidement euh, au, à la direction, au président, au VP NUM pour que dès que vous avez des projets, pouvoir les modifier, les inclure, les enlever, retravailler avec eux. Et évidemment, il vous faut une organisation en mode projet, je dirais aussi bien pour rédiger le SDN, mais et surtout aussi après, euh, avoir un mode projet pour euh, suivre le SDN, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de projets, euh, des sommes aussi importantes, et puis aussi des nouveaux projets qui arrivent qui n'étaient pas prévus au SDN. Et donc nous, euh, à l'Université de Bourgogne, euh, on a aussi mis en place un logiciel de gestion de projet. Et je vous assure que là, suis à, je vais faire mon quatrième SDN que je vais rédiger. Et plus les années passent, plus c'est simple avec tous les outils qu'on a mis en place. Voilà, je te laisse la parole, Romuald Merci Marie-Ange. Donc euh, je me présente, Romuald Darnold, directeur du numérique à l'université euh, de Reims Champagne-Ardenne et vice-président de l'association des DSI euh, Alors j'essaie de rattraper le retard. Je vous laisse lire et puis on en reparle à la fin. Euh, non, je, plus, plus sérieusement, je continue en fait simplement sur le, ce que vient de dire Marie-Ange. En fait, l'organisation c'est un point important. Euh, elle, elle a déjà en fait dit beaucoup de choses l'avez mis, on, on l'a mis en fait dans la, dans la structure, vous avez vu pour moi, euh, il est très important en fait qu'un schéma directeur soit lancé et qu'on sache tout de suite qu'on va le, le lancer dans un temps limité. On est parti sur un délai de 6 à 9 mois, ce qui engendre bien que l'organisation doit être là et elle doit être là dans la durée en fait de, de cette, cette structure. Donc, c'est important en fait qu'il y ait cette, cette notion en fait de, de temps qui soit pris euh, déjà en amont. Euh, et de parler aussi, en fait, de, de, déjà en fait, d'anticiper pas mal de choses comme justement en fait, hein, le besoin de mettre des comités usagers ou des observatoires des usages, peu importe, en fait, pour, comme on le mène, pour pouvoir justement en fait, avoir ce suivi là-derrière. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses, en fait, au niveau organisation. Maintenant, on estime que peut-être que dans des organisations plus petites ou euh, si on veut aller très vite, bah, une maturité minimale serait de dire bah, on a au moins un calendrier de réunion. Et un chef de projet identifié avec un porteur politique. Si on a au moins en fait, ces éléments-là, on est peut-être en capacité en fait, de, de lancer euh, cette, cette partie organisation et cette, euh, ce schéma directeur du Voilà, j'en dis pas plus. Sur le parti organisation, c'est un point important, on le sait tous, et euh, c'est vraiment important de le prendre en compte. Merci. Merci, Romain. Je vais présenter la partie euh, urbanisation. Alors, euh, j'ai la charge de le présenter. C'est un travail qui a été fait collectivement et. Et je salue aussi euh, Valérie Lostrat, l'urbaniste à la MU, qui a, qui a beaucoup œuvré sur, euh, sur cette partie. Euh, L'idée euh, de l'évaluation ici, ce n'est pas d'évaluer euh, votre façon de faire de l'urbanisation, c'est d'évaluer en quoi ben, vous avez les éléments pour apporter, l'urbanisation apporte des choses dans votre élaboration de schéma euh, directeur du numérique. Donc dans le document euh, qui vous est, euh, qui a été remis dans le, dans le chat et qu'on euh, va rediffuser aussi. Euh, vous trouverez comme les autres, euh, les éléments euh, à minima, les éléments euh, de la situation idéale, mais aussi un certain nombre de ressources qui vous permettent euh, de combler les différentes ou euh, les potentielles difficultés que, que vous avez rencontrées sur cette, sur cette partie. Euh, au minimum, il vous faut quand même connaître un petit peu l'environnement euh, numérique dans lequel vous travaillez, donc avoir au moins une cartographie euh, du parc applicatif euh, que vous avez dans votre établissement d'être en capacité de récupérer les différentes informations nécessaires à l'élaboration de ce schéma directeur du numérique, que ce soit les parties prenantes, les outils, les technologies, les solutions numériques qui sont, qui sont les vôtres. Et ça, sur tous les domaines, couvre le schéma directeur du numérique. Donc, on peut trouver ici des problématiques, par exemple, de frontières entre les acteurs d'une DSI qui œuvre pour le système d'information de l'établissement, sauf une partie qui peut être portée par une autre, une autre organisation dans l'établissement. Donc là, il faudrait réussir à avoir cette partie cartographique sur l'ensemble des activités de l'établissement. Évidemment, avoir des notions d'urbanisation de la part de l'équipe de schéma directeur du numérique. Alors, on ne dit pas que ça doit être un urbaniste qui porte l'opération, mais qu'au moins toutes les parties prenantes de l'élaboration du schéma directeur du numérique sachent de quoi on parle quand on parle d'urbanisation. Et là, par rapport aux ressources, vous trouverez dans le document un certain nombre de ressources de formation, de sensibilisation qui vous permettront d'aider cette équipe à connaître les éléments adaptés de l'urbanisation pour mener ce travail. Dans un monde idéal, votre établissement, et donc pour avoir entre guillemets, la meilleure évaluation et pour vous sentir prêt à partir, euh, sur l'élaboration de votre schéma de directeur du numérique. Euh, dans un monde idéal, vous avez un dispositif euh, et une description outillée de votre système d'information. Vous disposez d'un outil qui vous permet de faire euh, de l'urbanisation, une description complète de votre euh, existant en termes de, euh, de SI, de système d'information et donc euh, d'intégrer des processus métiers. Euh, vous pouvez dans ces dispositifs décrire aussi une cible urbanisée. Et donc là, vous allez pouvoir... Euh, Utiliser ces dispositifs de présentation et d'analyse des différents constituants de votre système d'information et votre numérique de votre établissement. Vous pouvez disposer d'un urbaniste ou de personnes qui maîtrisent l'urbanisation pour travailler donc sur l'élaboration du schéma de directeur du numérique. Et on peut conseiller vivement que cette ressource de votre établissement participe activement à l'élaboration de ce schéma de directeur du numérique. Je salue aussi le travail qui est fait par le groupe UrbaeSR, donc un réseau d'urbanistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est un travail commun entre des établissements, le CIR, l'AMU, pour élaborer un certain nombre d'éléments de, de, qui sont publiés là sur un extranet qui s'appelle Architecture d'entreprise, qui est un autre nom de la, de la discipline qui est l'urbanisation. Et donc, en quelques mots, là, on vient de parler d'un ciment, en fait, d'un élément qui est aussi qu'on va retrouver dans les différentes strates, hein, puisque l'urbanisation, pour ceux qui connaissent le dispositif, va parler de stratégie d'établissement, de, votre stratégie, de votre stratégie numérique, et puis sur les différents plans, que ce soit sur les plans fonctionnels, applicatifs, techniques ou sur les schémas d'infrastructure. Et donc, on est dans les temps. Je vais passer à la suite pour, et vous, expliquer la suite. Peu, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on imaginez euh, vous proposer euh, pour la suite de cette présentation. Donc, vous l'avez compris, on a élaboré un travail euh, avec un certain nombre d'acteurs. Et euh, je, dois, je crois que je dois laisser la parole à quelqu'un, Bertrand. Je ne me rappelle plus qui est la personne qui doit présenter cette partie. Euh, C'est nous. Et ben, je continue. Non, redescends. C'est pas là. C'est la, la diapo. C'est plus bas. C'est pas celle-ci. Là, es sur la 16e. C'est Bien plus bas. C'est Emmanuel. Voilà, pardon. Je suis 10 pour toi. Donc, Emmanuel, je vais te redonner la parole. Pardon, j'étais élancé, élancé et euh, surveillant le temps. Donc, euh, je te donne la parole pour présenter la suite, la suite de ce qu'on va pouvoir faire euh, tous ensemble. Alors, en fait, on avait dit qu'on parlerait certainement à plusieurs voix. Euh, voilà, parce que l'idée, c'était de dire bon, on a travaillé. Euh... On a travaillé en interassociation sur ce, sur ce projet et euh, bah, l'idée, c'était aussi de, de pouvoir éventuellement euh, étendre euh, le groupe de travail. Et donc, euh, bah, on, on voulait vous proposer, pour les gens qui étaient intéressés, d'éventuellement euh, rejoindre ce groupe de travail donc par le biais de, des associations euh, respectives ou préférées. <rire> Et donc la suite, c'est bien d'outiller cet outil d'auto-évaluation en vous mettant à disposition un tableur en fait, qui va vous permettre de rentrer vos différentes notations et d'aboutir à un diagramme sous forme d'araignée qui vous permettra de voir les domaines dans lesquels vous êtes plus ou moins mature et d'avoir comme ça une appréciation globale de votre niveau de maturité, enfin global et détaillé du coup, euh, et puis de vous fournir aussi dans une deuxième version euh, des ressources qui vous permettront euh, d'améliorer les, les points euh, qui seraient des points faibles euh, identifiés au niveau de cet outil euh, d'auto-évaluation. Euh, Donc on en a cité euh, quelques-uns euh, tout à l'heure avec Guillaume, mais bon il y, y a d'autres choses qu'on pourra mettre à votre disposition. Euh, production-diffusion d'un document de référence, euh, bah je, je pense qu'il existe déjà ce document de référence. Donc l'objectif, c'est euh, effectivement de vous faire réagir euh, sur ce document et d'y de, apporter des, des compléments ou des, ou des propositions de, de correction. Euh, donc à l'heure actuelle, ce, ce document est mis à disposition sur un espace euh, euh, de, de, du réseau social interne du CIR qui s'appelle Communauté euh, donc on vous, a, on vous a remis le lien ici euh, et puis donc euh, voilà ce que je disais au, au début euh, de cette euh, diapositive c'est que l'objectif ce serait de, de créer un groupe de travail euh, voilà qui euh, comme dit euh, comme dit la MU qui soit autoporté euh, pour produire ces différents outils donc aujourd'hui, on a, on a deux personnes par association qui sont impliquées dans, le, dans, cette, dans ce projet et trois personnes côté AMU. Mais euh, bien évidemment, si d'autres personnes euh, veulent rejoindre le groupe, elles sont bien sûr les bienvenues. Et je pense que ça permettra aussi de euh, peut-être d'apporter euh, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou des choses qu'on aurait oubliées. Voilà, je, je pense que j'ai dit. Euh j'ai tout dit. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Moi, juste pour rajouter, en fait, justement, sur le fait que tout le monde est le bienvenu, En fait, c'est aussi qu'on soit tous bien représentés. On sait tous la difficulté qu'il peut y avoir sur la taille de nos établissements et l'impact. Enfin, Je vois dans les, déjà dans les échanges l'équipe politique qui est formée. Il y a, je sais qu'il y a des établissements où il n'y a pas de vice-président, etc. Donc, je pense que c'est important en fait, qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient présents pour nous aider à, à, à travailler sur cet axe-là pour qu'on n'oublie pas justement en fait, des spécificités d'établissement. Donc c'est important qu'on qu soit nombreux, je pense. Est-ce que les personnes en charge d'observer le, le, le, le fil de discussion peuvent donc nous apporter les premières questions qui ont été, qui ont été identifiées ou les réactions ah. sur, sur ce qu'on a présenté collectivement alors il y a une question qui est posée par Mathieu Delabarre, elle est rédigée mais peut-être qu'il peut prendre la parole directement pour la poser à l'oral s'il le souhaite, sinon je peux la lire, qu'est-ce que vous préférez Je peux m'exprimer si on me voit, voilà, oui. bonjour donc je suis de l'université de Bretagne Sud et donc, effectivement, nous, on en est à notre deuxième version. Donc, c'est notre premier SDN. Nous avions un SDSI par par le passé. Donc, effectivement, le SDN est plus large. Moi, j'ai plus une question sur le suivi du SDN. Parce qu'en fait, on a fait, effectivement, via prestataire un SDN en 2019. Et on a eu pas mal de problématiques qui sont arrivées. Il y a eu la pandémie, il y a eu le développement durable. On a eu... Euh, bah, actuellement la sobriété énergétique, qui fait que bah, la gouvernance nous demande énormément de, de choses autour de ces thématiques-là, sans tenir compte, effectivement, euh, des orientations du, euh, du SDN de 2019. Et on comprend tout à fait. Euh, donc, en fait, on, on s'aperçoit maintenant que les activités et les projets qu'on a n'ont quasiment plus rien à voir avec le SDN initial, qui avait été quand même estampillé par, par la présidence. Alors, comment on fait évoluer le SDN Comment, euh, est-ce que c'est quelque chose, un travail qui est euh, annuel Est-ce que c'est, euh, on se dit, bon voilà, suite aux événements, on refait une, une passe euh, comment, comment on assure ce suivi Moi, je veux bien répondre, hein, si vous voulez. <rire> euh, euh, en fait, c'est ce que j'ai dans le, dans, dans le chat, et ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la partie la plus difficile à faire. C'est-à-dire que tout le monde est effectivement soumis à tout un tas d'interactions exogènes. Personne n'avait prévu le Covid, personne n'avait prévu la sobriété, la guerre en Ukraine, enfin voilà. Et pour moi, le seul moyen d'aller faire vivre ça, c'est vraiment des réunions régulières mais quand je dis régulière, c'est tous les six semaines ou, ou, ou deux mois avec l'organe de pilotage. C'est pour ça que je, me, je, je ne dis plus euh, le comité ou quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi des difficultés quand on a des comités et qu'on a des politiques qui sont invités mais qui ne viennent pas et qui après veulent quand même donner leur avis alors qu'on a déjà fait le comité qui ne va pas forcément aller dans le même sens. Enfin, voilà, moi, j'ai vécu ça avec deux directions, donc euh, j'ai tendance à dire que ça peut, à mon avis, être assez euh, générique comme, <rire> comme problème. Euh, et la, le seul moyen où on arrive à s'en sortir, c'est vraiment un, un, un suivi régulier où on repasse euh, bah, tous les deux mois, tous les six semaines ou deux mois, avec la direction, les priorités. Voilà. Et on recadre et on décale dans le temps quand on a quelque chose qui n'est pas fait. Et puis, on reprend par rapport à, à, à, à l'évaluation. Il euh, euh, y a des actions, par exemple, qui pouvaient très bien avoir été être être mises en place en 2019, qui finalement, quatre ans plus tard, enfin ou trois ans plus tard, n'ont plus lieu d'être. en fait. Euh, le schéma directeur, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est une feuille de route, et puis après, il faut la faire vivre. Voilà. C'est vraiment ça, pour moi, qui est un point important. Alors, il y a deux demandes de prise de parole, une d'Emmanuel euh, et une de Sylvain euh, Wessé. Emmanuel euh, ben Moi, je voulais revenir sur, sur un point qu'on a évoqué au, un peu au début de la présentation, c'est toute la partie communication autour du, du SDN, et ça, je pense que c'est vraiment un élément euh, très important pour le faire vivre et je pense qu'il faut prévoir des, des, des rendus réguliers de l'état d'avancement du SDN dans les, dans les différentes instances des établissements. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que si on veut le faire vivre, il faut absolument en passer par là. Et puis après, euh, voilà, je pense qu'il faut aussi euh, revoir régulièrement les objectifs stratégiques euh, qui ont été fixés euh, au moment où on a défini le SDN parce que bon, si les objectifs euh, stratégiques sont toujours un petit peu les mêmes je pense que euh, bon il suffit d'adapter euh, la feuille de route pour euh, y intégrer de nouveaux projets en revanche si les objectifs stratégiques euh, sont amenés à changer euh, bah, je pense qu'il faut qu a, quand même qu'il y ait une concertation et un réarbitrage euh, des, des, des projets, des actions qui soient qui soient faits, mais du coup ça rejoint cette cette nécessité de communiquer, de rendre compte euh, et de piloter justement le, le Sdn. Merci. Donc il y a une demande de prise de parole de Sylvain Vaissé. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, Sylvain Vaissé, mais c'est pas grave. Euh, oui, je suis de à Toulouse et quand j'écrivais là, on est en cours de. Je l'espère en tout cas parce que c'est moi qui porte le projet en tant que en tant que PMO, et euh, la grande difficulté, voilà, comme ça a déjà été annoncé, c'était déjà la, la disponibilité des acteurs, rien qu'en interne. Euh, après, ça a été euh, tout le périmètre, parce que comme évoqué auparavant, on faisait des SDSI, maintenant c'est du numérique. Et donc, je rejoins Mathieu dans notre organisation, le, le SUP, nous, c'est deux IP, il est à part, donc on se retrouve avec une gestion un peu bipartite, et euh, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus intéressant d'avoir ces deux unités sous le même, le même chapeau, parce que néanmoins, elles communiquent ensemble avec toutes les difficultés que l'on a, et la grosse difficulté, en fait, on a, on a été obligé, je pense, quelque part de prendre, faire appel à prestations, prestation, parce que comme ça a été expliqué dans la présentation, on a ce biais cognitif, en tout cas du contexte et de l'évolution en fait, des technologies, des concepts, etc. Et la grosse difficulté, c'est tout le paragonage benchmarking par affaire à, à réaliser à, à, sur l'état de l'art. C'est-à-dire que si en interne, on doit questionner toutes les universités de son, de, sa, de, son, de son champ, en tout cas régional, local, voire national, le, le projet, il prend des lustres. Et donc, on n'a pas eu le choix, nous, de faire appel à une prestation qui, à travers un, un super intervenant qui lui avait une grande habitude et qui avait déjà travaillé sur plein de, de schémas directeurs, ce qui, entre guillemets, nous a permis d'ouvrir nos chakras et euh, de bien comprendre un peu toutes les problématiques euh, data, de data centers régionaux. Euh, après nous, on a le groupe INSA, on a le, le consortium euh, des universités européennes, etc. etc. Donc, euh, une espèce de matrice à plusieurs, plusieurs entrées. Et ça a été quand même assez. Et, et ça, de, de base, je pense que de nature, on n'est pas en capacité, je ne pense pas qu'on soit en capacité euh, de manière autonome à le faire parce que. Comme expliquait Mathieu, on a eu, des, on a eu plein de, de, de, de sujets d'actualité qui, qui ont surgi de nulle part. Il a fallu s'adapter euh, comme, comme on pouvait. Donc là, aujourd'hui, on, on, on y a survécu. Demain, il y en aura d'autres. Mais euh, moi, la grande, ce que j'aimerais à travers cette, cet outil, c'est si on pouvait, à, à travers nous tous, d'avoir dans ce tableau les grandes thématiques, la formation, la recherche, euh, les outils de gestion, euh, la relation avec les utilisateurs, les étudiants, etc. Et si possible avoir une espèce d'état de l'art qui soit actualisé sans forcément avoir besoin de faire appel à une, à une prestation externe qui elle, de par ses sollicitations, est au courant en fait un peu tout ça. Parce que nous on est, je pense que tout à chacun, on a chacun nos, nos prérogatives, nos, nos, nos correspondances avec euh, avec nos, nos tutelles alors ministères, mais c'est surtout essentiellement local. Nous on est rattaché à l'université de Toulouse qui bouge dans, qui bouge aussi. Bref, ça a été, ça a été, ça a été, c'est compliqué. Là, il a été évoqué 6 à 9 mois. Nous, ça fait plus d'un an qu'on est dessus, et pourtant, on a un petit établissement. Donc, je ne même pas imaginer en diversité. Donc, c'est vrai que nous, ce qui serait, moi, ce qui serait intéressant, c'est cet état-là par rapport à ces qui grosses. Qui a demandé la parole Voilà, qui, euh, qui serait vraiment intéressant. Merci. Oui, Romuald. Oui, merci Pierre. Euh, si je peux justement en fait, répondre un peu aux, aux deux questions en fait à, à travers mes propos, euh, la, la première chose en fait sur la partie euh, et d'où l'importance justement d'un auto-positionnement aujourd'hui. Le tout c'est pas simplement de chez, de rédiger un chef directeur, c'est d'avoir la capacité après de le mettre en œuvre, de le suivre, de le faire actualiser ou tout ce qui suit derrière. Quoi. Donc aujourd'hui, si euh, on, on est en capacité de s'auto évaluer en se disant Allez, sur les quatre années qui vont suivre, euh, je vais avoir une équipe qui va être mise en place pour rédiger le SDM. Mais en plus, je vais pouvoir donner du, euh, des ressources à, à la DSI pour pouvoir avoir un PMO. Moi, J'adore le... Enfin, Yannick euh, qui a fait sa présentation. Moi, j ai, j ai, enfin, cette notion en fait, d'avoir quelqu'un qui suit les projets en fait, dans une direction pour pouvoir justement en fait, être en capacité de dire... Tiens, on chamboule tout, en fait, notre schéma directeur, on n'avait pas prévu tout ce qui vient de nous arriver, et donc, du coup, il faut le remettre derrière. Ben, c'est important, en fait, que ce soit mis en place. L'importance aussi, pour moi, en fait, de la comitologie, même si on sait que c'est compliqué, même si on sait, en fait, que tout le monde ne vient pas, au moins, on a écrit à un moment donné que c'était tel comité qui va décider de, de valider, en fait, ou d'instancier, de, de, en fait, tel ou tel projet. Donc, pour moi, c'est vraiment important que on se positionne à un moment donné en disant lui on se lance pour le faire et on se sens pour le faire sur plusieurs années et on y met les forces pour pouvoir en fait, le suivre sur plusieurs années donc c'était juste mon propos pour répondre à vos questions Merci Romuald, alors il y a deux demandes de parole, donc il y a Catherine Musée sur le, le chat qui a rédigé quelque chose, est-ce que je te le laisse dire à l'oral Catherine ou oui, oui. tu veux que je le lise je, la, la, la, on t'entend pas bien par contre Pardon. Euh, et là, est-ce que vous m'entendez mieux C'est mieux. Voilà. Euh, la difficulté, euh, c'est aussi… Donc, on ne voit pas, par fois, contre. Une fois qu'on a rédigé son, son schéma directeur, c'est euh, effectivement, il bouge. Et on a aussi euh, tout, ce que, tout ce que vous devez connaître sur euh, les, les directions qui peuvent euh, acheter une nouvelle version de logiciel sans, pour, sans prévenir forcément… Euh, le, les personnes en charge du portefeuille de, de projet et euh, qui viennent un petit peu chambouler alors que ça devrait euh, remettre à plat le SDN. Donc ça veut dire que très, très régulièrement, il faut voir les métiers et il faut vraiment les convaincre ou leur montrer en quoi le SDN peut leur apporter quelque chose. Et ça, des fois, c'est une, une grosse difficulté. Et euh, si, si on ne la résout pas, on va avoir un SDN théorique qui ne correspondra pas, en fait, avec ce que, ce que l'établissement a besoin. Voilà, ça, c'est un, un retour d'expérience. Merci, Catherine. Euh, donc, il y a une demande de prise de parole de Michel Labadie de l'IRD. Oui, merci. Bah, enfin, c'est plus des remarques, effectivement, qui vont dans le sens. Alors, déjà, merci pour la démarche, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir, euh, de pouvoir se, se positionner dans, dans l'écosystème et de voir un peu où on en est. Euh, c'est aussi intéressant je pense de on parlait tout à l'heure de, de l'autopositionnement euh, je, je pense notamment à la maturité de la gouvernance etc je pense qu'en plus ça c'est un instant T parce qu'il faut quand même réexpliquer on disait que le SDN il doit être résilient dans les changements de gouvernance etc il y a quand même un enjeu de réexpliquer pas mal de choses et, et le fait que ce soit une dynamique qui soit qui soit qui soit, qui soit assez transverse, c'est bien aussi de, de montrer qu'on n'est pas les seuls à, à inventer ça. Euh, par, sur, les, sur les aspects de, de changement au cours du SDN, moi, je vais un petit peu dans le sens de ce, que, de ce qui était dit, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on se projette, alors nous, c'est cinq ans le, le pas de temps, évidemment qu'en 2018, quand on a préparé le, le SDN 2019-2023, on ne savait pas… Euh, euh, au moins après, ce qu'on allait mettre comme projet en 2023. Mais avoir quand même cette, ces orientations, enfin, avec la crise Covid au milieu, moi, le retour d'expérience, c'est qu'en termes de management avec des équipes qui sont retrouvées confinées, etc., euh, ça a été quand même une boussole pour, pour gérer un petit peu tout le monde. Euh, tout le monde savait à peu près quand même les orientations et globalement, quand même, euh, les sujets qui avaient été identifiés, euh, ils sont restés vrais. Il y en a certains bah, autour de tout ce qui est communication qu'il a fallu accélérer. Mais j'ai envie de dire, on a, n'a on a, on rien inventé, entre guillemets. On a, on a repriorisé des choses. Et, et le fait que ce, ce, ce, ce méthodo, justement, d'avoir des orientations et, et de positionner des priorités, bah, elle, a, elle a permis quand même de faciliter ce travail de, de réactivité, entre guillemets, pendant le Covid. Et, euh, et, enfin, voilà. et puis, une des difficultés, moi, que j'ai quand même, on parlait, de, on parlait de reporting aux différents niveaux. Autant le reporting dans des comités, on va dire, de domaines avec des métiers dédiés, où on est, on est sur un métier un peu restreint, si finance la partie science, etc. Euh, ça, on y arrive bien parce qu'on parle de choses assez concrètes et, euh, et euh, c'est assez facile de poser des priorités. Une des difficultés, c'est d'avoir des, des instances de gouvernance un peu plus transverses où là… Euh, c'est un peu plus compliqué de faire des réunions en général euh, voulues courtes par les, les interlocuteurs qu'on a en face d'un de, de comex ou de je ne sais pas quel instant. Ce n'est pas toujours évident euh, de faire passer tous les messages en, en moins d'une heure là, et encore moins de prendre des décisions. Enfin, je ne sais pas s'il euh, si y a des retours d'expérience là-dessus là, dans le travail qui est en cours. Euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir la méthode aussi sur ces aspects-là. C'est peut-être les outils de gestion de projet qui faciliteront ça. Mais, mais voilà. Un petit Est peu, qu quelques, des... Merci. Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus Sinon, on passera la parole à Gunther Lachambre. Bonjour, merci Pierre. Je, je, commentais, je commentais surtout l'intervention de... Attendez. Oui, pas le micro Mais... en oui, merci euh, Pierre. Je commentais surtout l'intervention de, de Catherine hein, sur la, la volatilité de la stratégie à laquelle doit, doit ou de l'absence de stratégie à laquelle doit s'adapter le, le Sdn. Euh, bon, donc a priori, ce qu'elle ce qu évoquait, c'était les initiatives un petit peu euh, en dehors des clous que peuvent prendre les composantes en allant chercher sur étagère des solutions. Euh, pré présélectionné indépendamment de, de ce qu'est la, la stratégie, la, tra la transformation du, du numérique de l'organisation. Euh, alors, j'avais une réflexion que m'inspirait plutôt les commentaires précédents sur euh, la difficulté à maintenir le SDN euh, en fonction de la stratégie. Et moi, j'ai dans l'idée qu'il faut décorréler la structuration du SDN de la structuration de la stratégie. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, je ne sais plus qui évoquait, huit axes stratégiques. Donc, typiquement, nous, euh, on peut avoir une demi-douzaine d'axes stratégiques qui sont les axes du contrat d'établissement, qu'on va essayer de décliner en stratégie numérique. Et on va reprendre ces six axes pour structurer notre notre numérique ou le décliner sous, sous une autre forme. Et du coup, si la stratégie évolue, si la structure de la stratégie évolue, si vous êtes obligé d'adresser de nouveaux, de nouveaux axes type DDRS, type QVT, type euh, euh, je ne sais pas quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous évoquiez, euh, vous êtes obligé de chambouler en gros la structure de votre SDN. mon point de vue, ce qu'il faudrait, c'est que la structuration du SDN elle, soit constante. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que que on ait, euh, une directrice d'évolution du SDN, qui décline les chantiers à, à mener sur le plan organisationnel, sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan financier, indépendamment des thématiques stratégiques. Et que les changements de notre architecture, d'entreprise existante pour une architecture cible, pour mettre en œuvre la stratégie, euh, soient systématiquement déclinés sous forme de projets rattachés à des programmes, rattachés à des, portes, des portefeuilles, mais sur des axes organisationnels, humains, techniques et financiers. Voilà, et que chacun des projets, lui, soit tagué en fonction de euh, l'élément de la stratégie d'établissement, du contrat quinquennal, par exemple, auquel il contribue. L'idée, c'est que s'il si faut faire évoluer euh, la liste des projets prioritaires à mener pour soutenir l'évolution de la stratégie, on garde cette structuration du SDN constante qui nous permet de piloter le SDN sous forme de... de de portefeuille dont on n'a pas à chambouler la structuration et l'organisation à chaque changement de la stratégie. Je ne sais pas si je... Ça serait beaucoup plus clair si je pouvais dessiner sur un tableau. Voilà. Ça peut faire l'objet d'une prochaine discussion dans le cadre du, du GTPMO, là, que Yannick a animé récemment. Voilà, sur le... Faire le lien peut-être et soutenir les travaux. Je ne sais plus qui a fait un appel à candidat. Pour, pour faire remonter des, des suggestions tout à l'heure. Je Très pense qu'il est Emmanuel. Voilà, on pourra en rediscuter, mais voilà, ça demanderait des dessins pour Merci. être plus, plus explicite. Merci Gunther. Euh, il y a une demande de prise de parole de Gilles Carillot Je lui donne la parole. Et après il y aura Bertrand. Oui, bonjour, Gilles Moi, je suis responsable du pôle projet à l'Université de Saint-Etienne. Euh, J'ai déjà participé euh, pas mal, euh, pendant un certain temps aussi, euh, en urbanisation, il y a quelques années, avec Valérie. Euh, et puis, on a fait des choses avec Gunther. Euh, je, suis... je vous ai tous écouté. J'ai, euh, je pense, un... On a mis en place, nous, on a eu un, un schéma directeur en 2010 euh, fait avec la Caisse des pour accompagner avec un cabinet externe, etc. Euh, où euh, l'établissement n'était pas mûr. Et là, j'insiste effectivement sur la sur la maturité puisque le président, enfin les, les, les entretiens avaient eu lieu, mais euh, ça aboutit finalement à un schéma directeur euh, plus, plus DSI que numérique. Et à l'époque, on n'avait pas non plus une super organisation avec euh, un VP numérique, etc. Depuis, euh, les DSI a changé, euh, la direction aussi. Et, et là, il y a deux ans, euh, le DSI me dit, il euh, faudrait que tu, tu essayes de, de, mettre en, enfin, de rédiger en fait, un nouveau schéma directeur. Euh, Puisqu'on est en début de, justement, de présidence, qui était effectivement... Euh, qui est un, un bon moment, en tout cas, pour rédiger un schéma directeur. Et en fait, euh, finalement, on ne l'a pas rédigé, pas à notre niveau, mais ça s'est rédigé euh, plutôt euh, sous forme d'une note. Alors, je rejoins un peu Gunther, C'est euh, plutôt que de faire, parce que le premier, euh, finalement, le premier schéma directeur, c'était plutôt euh, presque, ça aboutit à une liste de, de, de projets un catalogue de projets quasiment à réaliser. Bon, on en a réalisé quelques-uns. À l'époque, on n'avait pas une super pilotage du projet, des portefeuilles. Euh, maintenant, ça fait quand même deux ou trois, trois quatre ans qu'on pilote des portefeuilles de projets. Et surtout, on a un VP numérique qui s'accorde bien avec le DSI. Et c'est le VP numérique, finalement, qui a rédigé, à partir de la stratégie et de l'équipe présidentielle, en lien d'ailleurs avec eux, qui a rédigé un document et qui l'a adapté plus ou moins euh, euh, côté, euh, côté numérique. Et il nous l'a présenté à tous au niveau de la, de, donc, de la direction du numérique, pôle par pôle, chacun dans nos domaines. Et, et là, j'ai trouvé que du coup, euh, par rapport à ce que disait tout à l'heure euh, Catherine, euh, on n'est pas percuté par les nouveaux projets, parce que dans nos catalogues de projets, nous, on a 35 projets. Mais finalement, dans le schéma numérique, ça a donné lieu en fait à euh, trois, trois projets, on va dire, très stratégiques. Euh, et c'est ces trois projets-là qui, aujourd'hui, euh, sont menés en mode projet, mais euh, qui demandent effectivement un rendu euh, au niveau politique euh, le reste, c'est des projets, effectivement, il y a des projets de direction métier, il y a des projets de changement d'apogée de, de, bah, de, de vers Pégase, etc. Ça ne fait pas vraiment partie de la stratégie, tout ça. Voilà. Donc, Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même dans le catalogue de projets, effectivement, euh, beaucoup de projets. Mais pas, ça ne reflète pas forcément, le, le, à mon avis, le, ce qu'on doit mettre dans un schéma directeur du numérique euh, et, et qu'attend en fait, finalement la, euh, la, la direction de l'université. Voilà, eh voulais... Merci. Merci pour cette contribution, cette réaction. Du coup, il y a une demande de prise de parole de Bertrand Moquet. Oui, c'est pour réagir sur le sur, sur le côté stratégique. C'est important alors de, de qu'une présidence soit capable d'exprimer qu'est-ce que c'est la stratégie numérique de l'établissement et, et c'est des éléments qui sont euh, qui sont vraiment euh, visible, c'est l'open science, c'est pourquoi pas du numérique responsable, de la sobriété, pourquoi pas une dématérialisation complète de certains services, pourquoi pas le développement de formations hybrides, pourquoi pas, je peux faire une liste comme ça et, et exhaustive, effectivement si elle est trop longue, à un moment donné, une gouvernance va avoir l'impression que ça fait tout du sol au plafond et on va être un peu perdu, donc d'arriver à recatégoriser, c'est quelque chose qui qui refuse. Qui, fait enfin, que j'avais écrit dans le cadre de, de mes travaux, et, et donc après quand on voit un projet qu'on soit totalement conscient qu'il agit sur l'axe 1 et 3 euh, qu'a dit le président, quitte à ce que ça rebloque le rôle du VPNU que vient de dire Gilles est important, puisqu'il est la courroie de transmission aussi en termes de communication entre l'opérationnalisation et puis la, la stratégie, et, et ce rôle est important, et en fait c'est ce qui fait que le système il est vivant, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir qu'à l'inauguration d'un projet, l'ouverture d'un service, ça répond bien à l'axe 1 et 3 euh, qu'a dit le président pendant sa campagne, et donc on se rend compte que le système il est vraiment lié à la vie de l'université. On est sur un numérique maintenant qui est dans la vie de l'université, qui n'est plus à côté, qui n'est plus une fonction support, mais qui fait vraiment partie euh, du tout de l'université. Donc, euh, ces éléments de repérage euh, et, et, et d'aller-retour entre ceux qui font l'opérationnalisation et, et, et, et ceux qui font la, la politique sont, sont, sont indispensables pour, pour, un, pour un, une stratégie numérique durable, en fait. Merci. Donc, il y a une demande de prise de parole de Michel béré Bérégaray, excuse-moi. Ah, pas de souci. Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais intervenir juste pour faire, faire un retour d'expérience parce que, et ça rejoint plusieurs points qui ont été évoqués. Nous, on a démarré un deuxième schéma directeur en 2021, on s'était fait accompagner par un cabinet pour aller vite et pour avoir un œil extérieur aussi. Et surtout, on avait une commande de la direction de l'établissement avec, enfin, on est, il était très porté, ce, ce projet-là. Euh, la commande, c'était de le rendre soutenable, ce, ce, ce SDN. Et d'un point de vue aussi bien financier que RH. Et, alors, on parlait d'abord de la stratégie, parce que ça a été évoqué. Euh, nous, la stratégie, l'organisation de ce schéma directeur qui en fait comporte une gouvernance et un portefeuille de projet. On a fait assez simple. Le, la documentation nous est intéressé assez peu parce qu'on s'était rendu compte que dans le précédent schéma, euh, personne ne lisait. Donc, ça ne servait pas. Enfin, il ne fallait pas passer trop de temps là-dessus. Euh, sur la stratégie, nous, elle intervient dans le sens où il y a des enjeux stratégiques qui ont été définis par la direction, qui avait été interrogée dès le début du schéma, de l'élaboration du schéma. Et ces enjeux-là, nous servent à prioriser les projets qui rentrent dans le schéma directeur parce que c'est euh, dans le portefeuille de projets, pardon parce que c'est un objet vivant, il en rentre en permanence. On a, en, en permanence, on a une cinquantaine de projets et en un an et demi, on est déjà monté au total à 70 projets. C'est-à-dire, il en est rentré, il en est sorti et ça, ça bouge souvent. Et nous, les enjeux stratégiques servent à définir la priorité des projets qui rentrent. Et ça, ça rejoint la, la soutenabilité. Euh, pour revenir à ce que disait Catherine, le Shadow IT, ce n'est pas dans le SDN, c'est clair, c'est en dehors. Quand ça arrive à nos oreilles, et si ça doit rentrer, c'est par le biais de l'urbanisation, puisque ça veut dire que c'est quelque chose qui est à côté. Et en tout cas, d'un point de vue financier, on a un PPI, j'imagine, comme ailleurs, il ne finance que des projets qui sont dans le SDN. Si un projet arrive en dehors du SDN, il n'est même, même pas évalué. Et sur la souten soutenabilité euh, en RH, c'est le plus compliqué. Euh, on est en train d'essayer de, de, pour chaque projet, de faire évaluer par anticipation la charge RH par profil hein, d'intervenant et on a un suivi pour s'assurer qu'à tout moment, enfin, j en, j en, j en, sur un calendrier, hein, on essaie de faire ça mensuellement. Euh, par le biais d'une PMO, euh, pour le coup, qui est à temps très partiel, mais enfin qui, qui fait ce suivi-là, d'évaluer que notre capacité à faire n'est jamais dépassée, ou on ne devrait pas être dépassée, ou essayer d'évaluer à quel moment elle sera dépassée. C'est assez compliqué. Alors déjà en interne dans la direction du numérique, parce que faire à dire aux gens je vais passer tant de temps sur un projet, euh, c'est assez compliqué. Et, et, et, et encore plus dans les métiers. Et encore plus que dans les directions métiers, c'est les collèges. Enfin, nous, on a organisé un collège. C'est d'arriver à faire dire aux, aux parties prenantes de ces projets-là le temps qu'ils qu pourraient consacrer au projet et le temps qu'ils pensent consacrer au projet. Alors là, on en est au tout début, c'est assez compliqué. Mais enfin voilà, c'était juste pour témoigner et vous dire que nous, il y avait un objectif à ce schéma directeur. Ce n'était pas simplement une liste de, de, de courses, c'était vraiment de rendre soutenable parce que, bon, moyen limité, comme partout. Hein. Et, et donc, on essaie de, de le mener comme ça. Très bien, Mich merci Michel. Est-ce qu'il y a des, des réactions Parce que je vois qu'on arrive à, à la, au temps limite. On avait prévu 17h30. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Euh... Donc, je laisse conclure euh, David, Michel, Bertrand oui, bah, on va juste d'abord vous remercier, on va remercier deux catégories de personnes, celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette première version de document et qui ont travaillé avec nous dans cette, dans cette dynamique qui a duré quelques mois, on a fait quelques réunions pour, pour organiser cela, et puis la deuxième partie de personnes qu'on souhaitait remercier, c'est toutes celles et ceux qui, qui sont présents aujourd'hui, et la troisième catégorie, c'est celles et ceux qui vont venir travailler sur la deuxième version et l'amélioration de ce dispositif pour qu'on puisse porter voilà, une, une version euh, stable euh, qui reprend nos, les remarques qu'on a, qu a entendues cet après-midi et puis euh, d'avoir d'autres types de réflexions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en sera euh, collectivement sur le début de l'année euh, 2023 avec, euh, avec les trois associations euh, présentes ici euh, et la MU. Euh, et puis je pense qu'on a réussi à tenir le timing. Il est 17h30 euh, pile. Euh, donc, euh, merci à toutes et tous pour votre participation. Et bientôt, sur euh, les meilleurs réseaux sociaux, professionnels euh, ou, euh, ou autres, vous trouverez euh, la vidéo de ce, de ce webinaire et, les, et les, le support et le document qui, qui vous seront rappelés. Donc, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci.